dans cette séquence, je vais vous introduire le cours de programmation concurrente en licence d'informatique troisième année à l'université Pierre et Marie Curie. Alors, il faut savoir que de nos jours, la programmation concurrente envahit tout. En fait, il y a eu un premier domaine historique. Ce premier domaine historique, c'est le high performance computing ou le calcul haute performance. L'objectif c'est typiquement dans des domaines comme la physique euh, ou euh, l'aéronautique euh, eh bien de faire des simulations d'écoulement euh, de profil d'air sur une carlingue d'avion euh, des études de résistance des matériaux, des observations euh, physiques, de la simulation nucléaire, etc. C'était etc. un très très petit marché, mais un marché assez costaud. A titre d'exemple, en 1976, sort une machine qui est complètement révolutionnaire, qui s'appelle le CrayOne, qui est la machine la plus puissante de son temps et qui est sensiblement plus puissante que les précédentes machines les plus puissantes de leur temps. Et en fait, euh, cette machine va être vendue, je crois, de l'ordre de la centaine d'exemplaires, mais effectivement chaque exemplaire, font plusieurs millions de dollars de l'époque juste à l'achat et ensuite bien évidemment il y a beaucoup de maintenance. Alors euh, à partir de, de cette époque un petit peu historique et eh bien il va y avoir des intrusions dans la société. La première étape c'est ce qu'on appelle le multimachine, en particulier avec l'arrivée d'internet et quelques exemples emblématiques comme par exemple le fameux Projet SETI Atome, vous savez, c'est l'analyse de signaux extraterrestres, enfin extraterrestres provenant de l'espace, dans l'objectif de découvrir des traces de vie intelligente qui seraient du coup extraterrestres. Mais, euh, en fait, en chargeant un petit quelque chose sur des ordinateurs individuels connectés par Internet, eh bien, on obtenait une machine extrêmement puissante et surtout massivement parallèle. Et là euh, on a euh, ce chiffre de 562 teraflops obtenus en mars 2012. Alors teraflops, euh, ben, giga c'est 10 puissance 9. CERA c'est 10 puissance 12 et FLOP c'est floating, euh, floating Point operation Per Seconde, pardon euh, c'est-à-dire le nombre d'opérations flottantes par seconde et ça veut dire qu'on est de l'ordre de 10 puissance 12 opérations flottantes par seconde, enfin, 10 puissance 14 en fait c'est 162 fois 10 puissance 12 sur de l'ordre de 3 millions d'ordinateurs qui sont connectés entre eux. Donc là on, on est vraiment sur euh, du massivement concurrent. Et puis la deuxième étape et eh bien en fait c'est la disparition de la loi de Moore. C'est-à-dire que la loi de Moore qui avait été énoncée au début des années 70, je crois, par Gordon Moore. Gordon Moore c'est un des fondateurs d'une petite entreprise dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Intel. Euh, il avait dit ben voilà, euh, on va avoir, on va observer simplement par l'augmentation de la fréquence des processeurs, tous les 18 mois, un doublement de la puissance de calcul des machines. Et c'est vrai que cette loi on l'a observé jusque dans les années 2000, cest qu'en fait en gros on ne faisait rien, on faisait tourner un programme sur une machine dans l'année X et on faisait tourner le même programme sur machine achetée à l'année X plus 18 mois et comme la fréquence des processeurs faisait qu'on avait doublé, bah, en gros la puissance de calcul avait doublé et euh, ben bah, ça ça a marché et puis en fait 2000 on a commencé à avoir des petits problèmes avec cette fameuse loi de Moore parce que qu'on atteignait un certain nombre de limites physiques euh, et en particulier le problème que euh, même si c'est tout petit, la distance pour parcourir le ciel électrique pour aller en point A à point B du processeur, et eh bien cessait d'être négligeable euh, par rapport euh, au temps de calcul et euh, bah, ça ça posait de, de très très très gros problèmes. Parce qu'on allait tellement vite, on a tellement augmenté les fréquences que euh, c'était délicat. On va faire simple. Du coup l'idée était de dire bah, puisqu'on continue à concentrer euh, les euh, transistors, eh bien, sur la même surface de silicium, on peut mettre deux cœurs. Et donc du coup, on continue à dire, ben voilà, euh, j'ai bien deux fois la puissance de calcul, puisqu'avant tu avais la puissance de calcul sur un processeur, maintenant tu l'as sur, enfin un cœur, pardon, maintenant tu l'as sur deux cœurs. Bien évidemment, on triche un peu, on trichote un peu, parce que euh, ben, les programmes ne peuvent plus se contenter d'être séquentiels, il faut qu'ils soient parallèles. Et donc c'est la deuxième étape importante d'intrusion de la programmation concurrente dans la société, c'est qu'effectivement, euh, eh bien, euh, maintenant, on a du mal à avoir une machine. À acheter un processeur qui n'a pas plusieurs cœurs, On est d'ordre de 4, 8 et on commence à avoir des machines extrêmement puissantes qui sont avec 16 ou 32 cœurs. Et il faut savoir que on commence à évoquer des architectures dites many core c'est-à-dire en fait avec énormément de cœurs, de l'ordre de quelques centaines, voire des milliers à terme. Donc au jour d'aujourd'hui c'est absolument incontournable, euh, il y a plein d'enjeux évidemment parce que euh, vous allez voir que la concurrence ça s'exprime de façon extrêmement différente, euh, il y a le problème de la mobilité, euh, ça s'allume, ça s'éteint, les programmes s'arrêtent, hein. la résistance aux panne, quand vous avez des millions euh, de, de programmes qui tournent simultanément, vous ne pouvez pas imaginer un seul instant qu'il n'y en a pas un qui tourne en panne, il faut être capable de gérer ça, il faut donc s'adapter et puis il faut aussi imaginer que lorsqu'on a beaucoup de processeurs, c'était typiquement le cas avec ces Atom, euh, ils n'ont pas forcément exactement la architecture il faut gérer donc l'hétérogénéité de l'architecture, tant sur le problème matériel, vous n'avez pas que des processeurs Intel sur le marché, mais aussi sur le problème du système d'exploitation. Regardons les plus gros ordinateurs de la planète qui sont tous parallèles depuis extrêmement longtemps. Alors là, je, je, je regarde la liste de juin 2016. Il y a en fait un site, je vous donne l'URL juste ici, un site qui recense les 500 machines les plus puissantes du monde. Et en fait, force est de constater que euh, cette liste est relativement stable ces dernières années même si cette année il y a eu euh, un petit bouleversement qu'on va voir. On commence justement par le bouleversement donc euh, ça c'est la machine la plus puissante actuellement de son temps. Euh, comme les caractères que vous voyez ici semblent l'indiquer, la machine est chinoise. Bingo Elle est chinoise. C'est la Sunway Tyoo Light, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui a 10 649 600 cœurs, qui sont en fait des processeurs Sunway, donc c'est le nom du processeur, et vous avez 1280 Teraoctets de mémoire. Donc, euh, j'ai eu le plaisir de toucher une machine avec 1 teraoctet de mémoire, c'est assez extraordinaire, ben là il y en a 1280. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une machine que vous pouvez embarquer euh, dans votre bureau, euh, vous le voyez euh, sur la photo. En fait, ce sont des machines qui sont dans des lames. C'est un standard et que vous mettez dans des armoires. Donc ce que vous avez ici, c'est une armoire. Vous mettez des lames les unes au-dessus des autres. Derrière, vous avez toute la connectique. Vous avez un système de circulation d'air qui injecte de l'air froid qui va pousser l'air chaud. Extrêmement sophistiqué parce qu'évidemment, si vous arrêtez le système, la pièce devient infernale en très peu de temps, quelques minutes et bien évidemment alors les processeurs soit ils brûlent maintenant il y a euh, des, des, des, des protections qui sont mises en place de manière à ce que euh, en cas de souci et eh bien on puisse euh, les désactiver automatiquement. Ça arrive dans le centre de calcul quand il y a un problème avec la climatisation. Euh, la puissance moyenne elle est quand même intéressante, elle est de l'ordre de 93 pétaflop. Alors on a vu teraflop tout à l'heure tera c'est 10 puissance 12, péta c'est 10 puissance 15 donc on est de l'ordre de 10 puissance presque 17 et en puissance de crête donc ça c'est la puissance moyenne mais les pics de puissance quand on arrive à les atteindre ils sont de l'ordre de 125 pétaflots, vous voyez c'est quand même une machine absolument extraordinaire. La deuxième machine la plus puissante qui était jusqu'à en fait la, la Sunway c'est une machine qui a été mise en service début de l'année 2016, le premier semestre de l'année 2016, donc en fait cette deuxième machine c'était l'ancienne machine la plus puissante du monde et comme les caractères semblent suggérer aussi, elle est aussi chinoise et c'était la Tian 2, enfin, c'est toujours la Tian 2, alors elle voyez elle a 3 millions de cœurs un peu plus de 3 millions de cœurs. ça ce sont les intels Xeon elle a seulement entre guillemets 1024 teraoctets de mémoire centrale et sa puissance moyenne est de l'ordre de 33 pétaflops et la puissance de crête un petit peu inférieure à 60 pétaflops Donc vous voyez qu'entre la première et la deuxième on a déjà une réduction significative de la puissance de calcul et la troisième et bien la troisième qui était jusqu'à il y a quelques mois la seconde elle est américaine, c'est la Sequoia avec 1 572 000 et des brouettes de cœur qui sont eux aussi des processeurs un peu spécialisés. Elle a 1536 Teraoctets de mémoire centrale, sa puissance moyenne est de l'ordre de 17 pétaflops et la puissance de crête 20 pétaflops. Vous voyez qu'entre la première et la troisième machine on a une diminution sensible de la puissance de calcul. Euh, euh, Alors elle a quelques années je dirais de, deux ans, trois ans et Sequoia euh, aussi à peu près. Alors quelques autres. Euh, le premier français où ceci s'est utile onzième. Hein, c'est la machine Pangea. Elle a 220 000 coeurs, 53 téraoctets de mémoire et la puissance moyenne c'est 5,2 pétaflops et maximum 6,7. Donc on voit qu'entre la première machine et la onzième machine eh bien, on a une réduction significative, hein. on est à 5% de la puissance, enfin un peu plus de 5% de la puissance de calcul euh, correspondant à celle de la machine la plus puissante. Alors cette machine n'est pas une machine publique. La première machine publique c'est euh, Curie euh, qui lui est euh, plus loin dans le classement. C'est une machine je crois qu'elle est chez Total. Et en fait elle sert à faire de, de l'analyse de simulation sismique pour faire de la prospective pétrolière. Le premier supercalculateur en dehors de la Chine et des USA, est la quatrième elle est aussi américaine, c'est le cinquième. C'est le K-Computer de chez Fujitsu et qui est situé au Japon. Et le premier européen, le premier européen c'est le huitième, il est suisse et c'est le Daint de chez Cray. Je crois qu'il est euh, soit le PFL soit le TZH. Mais pour l'instant, je vous ai présenté des machines parallèles qui étaient énormes et qui étaient colossales. Est-ce que ça concerne seulement les gros Maintenant, bien évidemment, même les petits ordinateurs deviennent parallèles. Par exemple, le portable sur lequel je conçois euh, ce cours, eh bien, c'est un Core i7 avec quatre cœurs hyper threadés, Donc, j'ai quatre cœurs, quatre fils, mais hyper threadés, ça veut dire qu'en fait, je double. Et donc c'est exactement comme s'il y avait huit fils d'exécution qui peuvent s'exécuter simultanément. Donc tous les processeurs qui se vendent couramment dans le commerce, sauf les anciens qu'on trouve maintenant dans les machines à laver ou dans les pièces qui sont à très très bas prix, eh bien, sont actuellement des processeurs multicœurs. Et ce, y compris dans des téléphones. D'accord Si vous regardez par exemple euh, les Samsung, euh, les LG, euh, les iPhones, et eh bien vous avez des processeurs multicœurs, parfois des cœurs symétriques et des cœurs qui ont tous la même puissance, parfois des cœurs asymétriques, des cœurs avec de la puissance de calcul importante ou avec moins de puissance ou avec des cœurs qui sont dédiés à certains types de calculs, des coprocesseurs de mouvement par exemple sur l'iPhone. Et donc maintenant sur vos téléphones, vous avez déjà de la programmation concurrente. Alors, juste pour rire, une petite comparaison. Là, je prends la machine la plus puissante en 1985, c'est le Cray 2. D'accord 8 processeurs, 1,9 gigaflop de puissance de crête. Euh, L'iPhone 6 en 2015, il a deux cœurs. Vous voyez que, quand même, hein, on n'est pas loin. Et j'ai 1,18 gigaflop de puissance de calcul. La différence, c'est que ces gigaflop de puissance de calcul, il tient dans ma poche, facilement tandis que ce gigaflop de puissance de calcul il tient péniblement dans une grande pièce. Une grande pièce c'est une pièce qui fait plutôt 100 mètres carrés avec une grosse alimentation stabilisée et avec une très très grosse climatisation. Voilà donc on a l'habitude de cette évolution là mais juste pour vous donner euh, cette dimension du fait qu'à l'heure actuelle eh bien tout devient potentiellement programmable de manière concurrente si on veut exploiter la puissance des processeurs et euh, ça tient de plus en plus dans une poche. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait de la programmation sur euh, des, des, des petits objets qu'on est dispensé de cette programmation concurrente. En guise de conclusion, que dire L'objectif de ce cours de licence, c'est de vous donner les bases de la concurrence et de la programmation concurrence. J'insiste en disant que ce type de programmation est actuellement incontournable. D'accord cest que vous ne pouvez pas y échapper et c'est impossible de faire demi-tour parce que tous les éléments que l'on peut être amené à programmer à l'heure actuelle sont quasiment des éléments multicœurs. Même si on n'exploite pas dans tous les domaines à l'heure actuelle le fait d'avoir plusieurs cœurs. Mais c'est des choses qui vont inexorablement venir parce que, euh, en fait, le rapport. Bah, tout simplement parce que si j'exploite pas cette puissance, bah, je vais mettre un deuxième processeur et que c'est complètement crétin d'avoir deux processeurs multicœurs sous-exploités plutôt qu'un, ne serait-ce que pour des problèmes de consommation euh, d'énergie. Voilà, je vous remercie de votre attention. A bientôt.